La hey, machine le ma machine machine son histoire est profonde, à moins 35 degrés elle démarre sans problème. Où Novi, SLS, tout Minha, lada. Floucha y à lignée, fixe à Quand je passe, les meufs ne font que tourner le tête. OMN Maya, où t'es pas de taille Maya, machina, Rouskaya Maya, zerouchka, Rouskaya J't'en, et cheminier, nous, et comme tu le remarques, je suis dans ma Lada Et je plais de la Java C'est fou comme on parle de moi au dit Regarde où tu mets les pieds, sinon devant tes oeufs Tu verras défiler ta vie. Поехали!